Hello, Hello everybody J'espère que vous allez bien. Pardon. <rire> on était obligés. C'est la douzième. J'ai bien la centième, mais non. C'est la douzième. Ça fait un an, un, un an, an que la chaîne exactement. existe. C'est trop bien. Je suis trop heureuse d'être là. Dans ça ma première maison. <rire> c'est ok Je suis trop heureuse. C'est moi qui suis trop heureuse d'être. Au vrai. centre Shenbox. Là où tous les box sont alimentées par des usines humaines, hein, Mes voilà. mains et mon cerveau, voilà. C'est déjà pas mal. Des produits de qualité pendant un an. Oui, c'est vrai. De qualité penser, acheter la totale. Oui, exactement. Et donc je crois que tu une chaîne box pour moi. Oui, j'ai tout envie de une box pour toi. Dans la ma... deuxième. Un énorme sac. Bon. est ce qu'il va rentrer à l'écran, on, on s'en fout. C'est pour toi. Oh, C'est pas encore ton anniversaire. Alors, Alors on, on rappelle. rappelle. Ah mais attends, ils ont tous été envoyés du coup avec un sac Non, pas tous. Tu viens chercher à domicile, donc c'est normal. Alors on va le montrer parce que je me rappelle qu'il y a une chaîne box qui a failli exploser du coup parce qu'elle m'a mastoc. Mais c'est dans un set parce qu'il y a. On n'a pas encore la chaîne box, il y a déjà le personnage de. Alors je vais bien le tonnerre de Cédia. C'est Duya, je crois. Céduya, exactement. Alors enfin gars c'est dans. Attention. juste après. Non, encore après Vrai Non. Ah c'est ça. Oui, c'est ça. C'est arrivé, bon ben voilà Donc plaisir. on est en eau sucré, voilà, le petit est en tout Alors on avait eu Yugi, du coup on a oui. Yuya Du coup vous temps. avez eu les deux peluches qui existent actuellement et Il n'y en a, a que deux, Voilà, il n'y en a que deux, il y a Yugi et Yuya donc euh, voilà, je vous ai mis les deux euh, bon, bah, pour parfait. compléter la collection En vrai, c'est parfait que tu sois là parce que tu sais très bien que tu sens des conneries que c'est ça ouais. prendre Voilà, prendre comme ça pendules. je remets un peu les pendules euh, alors, euh, au cas où il y a des erreurs ah, Du coup là, l'objectif ça va être que moi je vais ouvrir, je vais faire une connerie et elle va me corriger Non, ça devrait le faire, ça devrait faire, j'ai confiance en toi bon. ça faire. Ouais. Alors ça fait un bruit de, je sais pas si vous connaissez les bâtons de pluie qu'on avait quand on était gamin hein, les trucs <rire> T'as mis quoi T'as mis des pas mis des pattes C'est pas grave, c'est pas grave Je suis encore plus curieux du coup Allez, je découvrir. Ta petite musique de Zelda, un coffre. Ta -da -da. Ta -da -da. Ladies and gentlemen, bienvenue dans l'univers du cirque. Ah bah oui, Yuya Mais oui Voilà le promo pendule jusqu'au 22 août Voilà, voilà. si voilà. jamais. Laisse-toi transporter par Yuya et toute sa bande. Voilà. Ça affiche. <rire> ça un <fait jamais rire> le décor. Voilà, ça affiche un petit peu ce qui va se passer pour toi dans cette chaîne box. Ok, donc ça va être sur l'univers du cirque. Exactement. Ah D'où les petites paillettes, ok déjà. Ah, par contre, ah, j'en fous partout. C'est bête. C'est bête. Du coup, je suis content d'être chez toi, mais... <rire> mais Avec grand plaisir. <rire> C'est moi qui passe le palais. Avec grand plaisir. Vas-y. Alors, le petit, petit. dragon blanc. Ouais, ouais, le petit G. Hein. Okay, on commence déjà par une deckbox Dragon Shield. Donc, ça, donc, ce qu'on peut voilà. dire, une deckbox de qualité. <rire> <rire> mais euh, Elles sont pas mal celles-là, je les aime bien. Et euh, puis rouge. Mais c'est du Dragon Shield en fait. C'est du Dragon euh, Shield. Euh, c'est des euh... produits quali. Dragon c'est comme reconnu dans, mm. dans le milieu du game. -man. Un petit J'y vais à la bonne Vas-y, je fais. Alors, là je vois ah, un un sticker du Ah non, même pas C'est des potes artistes. C'est les potes artistes avec notre cher confrère. Et du, Et du coup, coup est-ce qu'il est signé ce autocollant Derrière. derrière Lola, cactus! Cactus tatoué! Oh, ouais, encore et toujours! Il y a un autocollant <rire> sur un autocollant! C'est un concept! C'est un, un concept! mais ça marche bien! Du coup, c'est un double ouais. adhésif? Tu peux décoller là, toi? Ça oui, tu peux. Tu peux Non, mais je veux dire, si je décollais là, ça décolle? Oui! Non crois... oui! Et oui. Ah, mais non, parce que. Non! Je pas... <rire> tu <rire> <Je> t'as seras plus tard! Tu t'as seras plus tard! Mais okay. oui, effectivement ça marche. Après, ouais. bon, alors là, on a une. Attention, la rareté. Je vais tenter la rareté. Alors déjà, c'est perfor. Oh, putain. Perf... Perfor. Ma Et c'est une mosaïque. Moseille... Oui, non, oui. non, une châteurfou. Euh... Oui Shatterf... oh, Bravo C'est une bon bon <rire> rareté. Bravo Merci Sam, merci. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. C'est une châteurfou. Ça y est. Voilà. C'est le, c'est le poisson, c'est le poisson épais. Voilà. Elle, elle, est vraiment, elle est vraiment belle. Franchement, hein. elle, elle est vraiment belle. Allez, je vais très bien. Châteurfou. Oh bravo je suis tout ému, je suis cool. tout est, mieux, je est tout cool, moustillé. Ravine. Alors, ah Mais oui Un booster étoile. Normal, pack étoile. Voilà. Oh, ben ça ouais. c'est trop cool. Battle ça Royale. Que je suis, donc logique <rire> que je C'est le, le même. C'est la logique. Suivons la logique. On a ensuite évolution des pendules. Ah mais en plus c'est des boosters que j'ai pas, j'ai pas envie de les ouvrir. Mais là, exceptionnellement, ah. comme je suis avec toi, je les ouvre. Vraiment. Bon, ok. Je Après j'en ai d'autres s'il faut, euh, on s'arrangera. Mais j'en ai d'autres en plus. Mais ouais. Et une petite pâte. Alors, je, je, c'est les trucs des sleeves CG Ouais, tout à fait. C'est pas des, des sur-sleeves, c'est des Non, non, là c'est vraiment des sleeves CG Et pourquoi, par contre, en OCG il y en a 100 Je sais pas. D'accord, donc il faut leur demander. Mais en tout -ce cas, ce qu'on kiffe, c'est ce qu ce qu bah, qu'il y en a 100 et que du coup tu peux sleeve beaucoup de decks avec Tu peux faire soit gracole. deux decks de. Bah oui, parce que du coup deux decks de 40 et après il t'en reste toujours 20 pour ouais. un extra potentiellement et 5 pour petite collection perso. On dit pas Alors, je, je n'ai pas eu. Un petit euh... ouais, perlus. Ouais. <rire> non. <rire> pas Mais sortir du sais. Contexte. Il a pas eu. non, non il y a pas eu ce mois-ci mais il a encore 12 mois Parce qu'il y a un booster Yusei son... du coup, je te laisse expliquer le 5D c'est ça Voilà, il y a un booster Duelist Pack de Yusei qui est caché tous les mois dans une chaîne box Donc euh, il y a un euro gagnant tous les mois Et ouais. ce n'est pas toi Non <rire> Je j'ai mieux un peu le vu, coup de temps, mais je suis désolée. J'ai le pas eu celle d'avant, tout du bon en 3D que t'avais Là c'est un truc qui me rend un peu triste Ouais mais bon ça reviendra peut-être Lequel je dois ouvrir en premier Euh... Écoute Pack étoile. Ok, il y a quoi dedans qui est bien, je veux. Alors, il y a une rareté, c'est la Starfoil qui est dedans. Et il y a vraiment une Starfoil. Oui, il y a vraiment une petite Starfoil dedans. Okay. Donc, voilà. Et tu peux avoir des cartes euh, à 4-5 euros en fonction de la Starfoil parce qu'il y en a qui coûtent un petit peu, il y en a qui sont tout pourri. Et il y en a qui sont bien comme dans toutes les extensions. <rire> donc, on va voir ce que tu auras. Une Starfoil. Alors, attention, hop Alors, Yosenju. Un petit Yosenju. Bon, c'est du pendule, voilà. Moi, oui, je pendule. sais, je sais. C'est vrai que je me suis dit, oh, on donc, en a parlé, parlé tout moi, à ai l'heure, mais. Euh, Deuxième, Dantley k Samurai, Samouraï, Soprador, ah c'est du Soprador, ouais, ok ouais. d'accord Très bien, très bien, et ensuite oui, oui. nous avons oh, oh Chimère, Foureur, et c'est une étoile collectante, machin C'est le Starfoy. <rire> Star c'est la petite Starfoy, voilà, c'est ah, les oui, petites Starfoy Ouais bravo, Star bravo, bravo, bravo, je suis fière de toi Du coup c'est la Starfoy qui est un HHP, non, non Oui, bah en fait il y en a une à chaque fois, il y en ah, a oui. une à chaque fois c'est sûr oui. Mais il y en a qui le cote un petit peu plus que d'autres, tu vois Et Foureur, on cote on va Bon regardez regarder. Par contre, là-dedans, il y en a qui pop un petit peu. Il y a une carte aussi. <rire> oh, tu l'as éventré, le pauvres. Ouais, un peu cher. Pauvre. Mais c'est pas mal. Je crois qu'il y a des trucs bien dedans. Attention, on monte tambour T'as Tadam! Miroir du dragon. Ouais. En rare. Ok. Ouais, c'est des super. Ça, c'est super. La fille Je crois que c'est sorti quand. Il y a quoi Il y a quoi 3-4 ans il ouais, me semble que c'est changé, mais comment repris en fait C'est sûr. C'est ce j'en ai déjà. Style Chevalier Zepha Gion, pendule. Auricale Métalphose, il y avait ouais. du Métalphose à l'époque. Oui. Pendule oui. Grave du Temps, c'est une ultra. Elle cote Elle cote T'as chopé la piège qui cote C'est ouais. rien du tout. Ouais, donc euh, voilà, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. C'est craqué, magicienne et, ouais, et elle, bah est si très elle, elle est blanche. Pareil, c'est une ultra aussi. Oui, okay, oh, ouais, il y a deux, deux ultras ultra. ouais, ultra par pack, et euh, du coup, bah, c'est du bling, quoi. C'est très joli. exactement. Thank you, everybody. Clairement. Non, là, Clairement. là franchement, à chaque fois tu disais que j'ai de la chance, la... c'est vrai qu'en fait, il y a que chez toi que j'ai de la chance. Du coup, c'est la raison pour laquelle il faut venir acheter sur Shunmu. En général, les gens, ils ont de la chance. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Les secrets que j'ai eus, c'est chez toi. Les ultras que je voulais pareil c'est chez toi. Résumé: deux boosters. Du coup, on a un booster pack étoile. Un booster évolution des pendules. Parce que, pareil, c'est Parce que monsieur joue pendule. Donc, forcément, il faut être logique. Une de Dragon Shield. Des livres et une peluche. Franchement. attends. Et le stickers. Et le code promo. N'oubliez pas. Et la petite carte toute mignonne. Alors, mignonne, c'est objectif. C'est parce qu'elle est Shatterfoil que, que j'ai dit qu'elle est mignonne C'est <rire> la rareté qui est mignonne Mais en vrai, voilà. franchement Shatterfoil, oui. j'en avais pas, donc c'est ben voilà, ça par contre, collection. oui, collection de rareté, oui. parce que... Ça, ouais, est les est... Ouais, voilà le sticker. franchement, Lola. C'est la création, euh, création d'artiste de ce mois-ci. C'est un truc de dingue. Mm. Ce talent qu'elle a, j'aime bien parce que ça fait vraiment cartoon dans le oui. style de dessin. Ouais, c'est son, son style à elle, c'est grave cool. Je les garde, je les colle même pas, je veux pas les habiller. Il y en a plein qui ne décollent pas, si ça coûte pas. a règle. pas mal de produits, attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6 avec le deux booster qu'on a habituellement. Et la du coup, là, c est, c est le, le petit, beau, cadeau, le petit, euh, le petit euh, cadeau bonus, soit la petite carte. Oui, Donc vous avez 6 ouais. items ce mois-ci, concrètement. Donc, voilà, j ai j ai fait, encore, euh... encore une très bonne. Quand de bah, la deuxième festif, le cirque. Voilà. Le cirque et et après, euh, c'est mon personnage préféré et c'est ma série préférée du coup. Euh... Ouais. Je savais même pas. Du toi. coup, bah, vu que c'est la dernière, c'est la dernière de cette année, du coup. Euh... Fait un petit kiff, ouais. fait mon petit kiff. <rire> <rire> voilà, pour les un an, j'ai fait mon petit kiff. Ouais, j'avoue. honnêtement, bah, euh, euh, bah oui, je suis content. Mais en plus, c'est thématique. J'ai vu vous aviez les thématiques, donc je me suis dit, il y a eu Luigi, il y a eu le magicien sombre tant qu'à faire autant je ne colle pas je me paye. fais juste qui passe les nez je, je, me me me me pour faire je me la non mais du coup euh, ravi qu'elle t'ait plu et désolé pour, euh, pour les paillettes hein. Ah non mais c'est parfait ça met de la, des paillettes dans ma vie T'as dit le oui. mot paillettes, je voulais pas faire un double Mais ouais, je me souviens ouais. de paillettes, j'ai pas trouvé Non, non, non, c'est très bien En tout cas merci à vous faire. du coup d'avoir suivi cette version En compagnie du coup de la créatrice Sharon Alas Chacha de Shenbox C'est toujours Chacha de Shenbox C'est Chacha de Shenbox ou Chacha pour les intimes Voilà, Shenbox.fr voilà. voilà. Est-ce que c'est toujours Bah oui, je pense que oui C'est toujours à l'arrière Il est là, regarde Aïe, ah, tu l'as mis là-dessus maintenant, d'accord, oui. bah, www.chainbox.fr pour votre chainbox vous vous achetez au bio C'est même pas un peu, c'est produit c'est juste, on a <rire> su un fun, coup et... Juste une fan apéro et hop, voilà l Apéro et euh, c'est ta chainbox <rire> Voilà Au revoir, <right>, everybody <rire> Mais c'est trop con, c'est ça que... Voilà et... Non mais c'est génial genre...